Et Amaru, vous avez reçu un courrier aujourd'hui. Mais oui, comme d'habitude. Cette semaine, c'est Donald qui nous écrit de, des états unis d'Amérique et qui nous demande « I am going to the catechism since very longtemps, but my mother is not very assidue to the mess. How can I motivate her ?» Et après, il bon, y a un long passage où je vous explique il explique qu'il veut être président pour ça. mais Bon, euh, Bon, alors, Donald, <rire> je ne sais pas si tu es le copain de Mickey, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que le caté, c'est dingo. Hein bon, même si je t'avoue que j'ai un peu de mal euh, à, à intéresser mes propres enfants à Jésus en ce moment. C'est vrai bah si, qu'il qu y a quand même de la concurrence. Euh, par exemple, l'autre jour, ma fille, elle est revenue enchantée de l'école parce qu'il euh, y avait eu un exposé sur Harry Potter. Je constate qu'elle est moins enthousiaste euh, en revenant du cathéchisme. Bon, après, si la paroisse ressemble un petit peu plus à Poudlard, euh, peut-être que mes enfants, ils seraient plus heureux d'y aller, hein, surtout qu'il y a les moyens, style gothique et tout. Moi, bon, en tout cas, ça me motive rien. Hein. Mais c'est vrai, Marie, que le catéchisme... Ah, C'est un peu décevant. Hein. Euh, quand j'étais petit, je pensais que si je croyais fort en Dieu, bah, je finirais par ressembler à Moïse. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, parler à un pharaon en bégayant. Mais non, <rire> hein, avoir le super pouvoir d'ouvrir la mer en deux, bien sûr. Euh, moi qui ai grandi près de la plage, en plus, je ne vous raconte pas, j'ai essayé plein de fois euh, d'ouvrir l'océan Pacifique comme ça pour marcher jusqu'aux États-Unis. Atlantique, euh, non où... Qu'est-ce bon, que j'ai dit ouais, ouais, pacifique. Pacifique, Mais ouais, ouais. Mais Oui, oui, Pacifiquement, complètement atlantique, ce que je raconte, <rire> euh, pour aller comme ça jusqu'aux états unis à pied sec, sinon c'est beaucoup plus long. Oui. Dans le sens. Bah, non, euh, au catéchisme, on ne nous apprend euh, aucune formule magique pour transformer en bâton, en serpent, ni pour marcher sur l'eau. Et c'est dommage, parce que je suis sûr que ça aurait son petit succès. Oui. En plus, bah, derrière... On pourrait proposer comme ça tout un petit business, quoi. une petite boutique sympa avec des produits dérivés, euh, des bâtons qui seraient déjà en forme de serpent pour les débutants, euh, des semelles hydrophobes euh, pour ne pas glisser comme ça quand on marche sur l'eau. Euh, mais encore une fois, ben, le bon Dieu ne réfléchit pas comme nous. À avoir la foi, ça ne donne pas des super pouvoirs magiques. À avoir la foi, c'est discret, c'est simple, c'est intérieur. Euh, ben, Ce n'est pas compliqué, Marie. Euh, plus je grandis dans la foi, plus j'ai l'impression de ressembler à un moldu. Alors, ben, oui, alors, avec tout ça, ben, comment motiver les jeunes à venir au KT ben, Je crois que ben, c'est comme pour la foi, il y a pas de formule magique. Hein. J'aimerais bien vous dire qu'en disant euh, Axio euh, Disciplusus, euh, non, Disciplus... <rire> je ne peux même pas me dire. Axio Discipulus, Actio, discipulus euh, tous les élèves euh, des environs euh, rappliqueraient illico Presto hein, au passage illico Presto c'est pas une formule magique pour que ça aille plus vite hein. mais non pas d'Axio, pas d'Ilico pas de Presto, euh, à la rigueur la seule recette que je peux vous conseiller euh, c'est celle qui a marché pour moi, à savoir euh, des personnes qui ont eu une influence pour m'aider à avancer dans ma jeune foi, c'était pas forcément des, des, des Harry Potter comme ça de, de, de la foi, hein. je veux dire c'était pas des gens qui faisaient des trucs extraordinaires, hein. ouais. mais euh, c'était des gens qui étaient curieux, qui étaient en mouvement euh, qui se contentaient pas comme ça de vivre leur petite foi avec des petites habitudes. C'était des gens qui étaient tellement passionnés euh, de la vie de Jésus que régulièrement ils venaient me dire "Eh vous faites bien voir, j'ai découvert une sorte de Dumbledore de la foi." Et ils commençaient comme ça à me raconter l'histoire de la vie du dernier saint qui les avait marqués. Et euh, moi évidemment je voulais en savoir plus. Oui. Alors voilà, Marie, motiver les jeunes à aller au caté, c'est quelque part déjà leur parler de notre relation à Dieu avec une passion contagieuse. Et pour ça, bah, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a, a pas besoin de baguette magique. Merci beaucoup, Amaro Casnave. Veut...